Le subside nous a permis, dans un premier temps, de faire de la publicité pour pour ce projet, pour essayer d'attirer un maximum d'habitants du quartier. Nous avons pu faire d'abord un, un atelier de présentation du projet avec un buffet. Nous avons fait des, des ateliers participatifs avec des, des préparations à chaque fois de mai. On a aussi réalisé une spirale aromatique dès le départ, qui reste une trace vraiment de, de, de ce projet, ici, dans la maison de quartier, qui va permettre de garder idéalement ces plantes aromatiques, puisqu'elles sont disposées euh, en fonction de leurs besoins, en lumière, en eau, en terreau, riche ou, ou, ou pas. Le but aussi, c'est que les personnes ne vont plus, dans un grand magasin, prendre des petits pots de, de plantes aromatiques, que plutôt ça, leur, ça les incite à eux-mêmes cultiver des plantes aromatiques. Il y a donc 20 participants réguliers, à tous les ateliers, et alors quand nous avons eu euh, donc, euh, la journée de présentation du projet, il y avait 80 personnes qui sont venues, alors nous avons fait aussi des ateliers pendant les vacances scolaires avec les, les enfants qui venaient ici aux activités, nous avons fait des ateliers euh, découvertes, et là je dirais qu'il y a eu environ une cinquantaine d'enfants qui ont participé.